Ouais, je bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais, ouais, ouais, tranquille, ouais, donc comme tu peux le constater, hier soir, les démons se sont de nouveau déchaînés, et quand je te parle de déchaînance, je te parle pas de, ils sortent dans la rue et ils commencent à crier, ouais, on va venir vous hanter, non, non, non, ils se sont tous rencontrés dans un octogone, et mesdames et messieurs, la soirée était sponsorisée. Vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer Il y avait des sponsors de partout. Il y avait des journalistes de partout. Tout le monde était là pour voir les démons en train de se battre dans un octogone. Tout était filmé, retransmis dans le monde entier. Tu te rends compte tu, tu, tu, tu te rends compte de la violence Tu vois, à l'époque des gladiators, là. Tu mets une caméra, tu mets des sponsors, et voilà. C'est exactement la même chose. Hier, on a eu le droit à une bagarre. De la castagne des gladiateurs, des mecs qui ont le courage de venir se fracasser la bouche. Alors que ce sont des, des pères de famille, des mères de famille. Ils arrivent dans l'octogone et ils oublient tout. Et ils sont là juste pour fracasser l'autre. Et hier soir, on a eu un match de haute qualité entre Israël Adesanya et Robert Whittaker. Et ce n'est pas la première fois que les deux euh, gladiateurs s'affrontent. Se, se, la première fois, euh, Israël Adesanya, il l'a complètement mis KO. Voilà, il lui a mis un crochet du gauche. Il est tombé par terre. Il a commencé à vaciller. Adesanya, il est venu. Il a terminé le travail avec des coups, des coups de poing en mode marteau. Tu vois ce que je veux dire Tu vois quand la vis, là, elle ne veut pas rentrer et tout. Tu ramènes le marteau, tu frappes dessus. Et ben c'est ce qu'Israël Adesanya, il a fait à Robert Whittaker dans le premier match. Mais là, dans le second match, Robert Whittaker, il s'est un petit peu entraîné. Tu vois ce que je veux dire Mais ça n'a pas empêché que Israël Adesanya... Il a bien fracassé la bouche. Premier round, il le met par terre. Deuxième round, il le fracasse. Robert Whittaker n'arrive à rien faire. Troisième round, Robert Whittaker se dit « Ouais, mais quand même, Israël Adesanya, il est un petit peu mince. Je devrais le ramener au sol. » Il le ramène au sol, mais Israël Adesanya, il est sur des ressorts. Tu vois ce que je veux dire Dès qu'il tombe, il se relève. Tu le mets par terre, il se relève. Et après, il se fout de ta bouche. Il dit « Ah, voilà !» Ouais, tu m'as fait tomber, mais moi, je t'ai mis combien de coups, là Combien de coups de poing. Il lui a mis des coups de pied dans la tête, il lui... ça part de partout. Robert Whittaker n'arrive pas à s'approcher. Oh là là Le nigeria c'est comme ça vous vous battez Hein Donc vous, vous nous envoyez de la musique. En mode Burnaboy, Whisky, Ballon d'or. Collatéral, Danger. On est là, on est en train de danser. Davido, Cristiano, Ronaldo. Vous êtes les meilleurs dans la musique. Hein vous êtes là, vous, vous, vous, prenez tous les marchés et maintenant même dans la castagne, c'est comme ça que vous vous battez Ah oh non, mais dosez-vous un petit peu les, les Nigériens, hein Comment ça se fait là Alors l'UFC, hein Qu'est-ce qui se passe Tous vos champions, ils viennent d'Afrique, là, hein Il serait temps euh, d'aller organiser des petits événements en Afrique au lieu de tout le temps rester en Occident. Les Occidentaux là, à des années, les ont fracassés. Kamaru, Ousmane, il les a tous fracassés. Nganou, il les a tous fracassés. Non, mais là, il faut revoir vos priorités. L'avenir de l'UFC, il est en Afrique, les gars. Donc là, commencez à organiser euh, des combats dans la terre-mer. Parce que là-bas, là, ça va être du grand n'importe quoi. Et en plus, là, si tu ramènes... Oh là lolo, lolo. Si tous les Africains se mettent à l'UFC... Parce que là, on dit que c'est l'un des plus grands sports du monde. Mais attention, les Africains, ils ne sont pas encore à fond dedans. Hein. On en a envoyé 5-6 comme ça. Allez voir comment c'est. Sur les 5-6, il y en a trois qui sont champions. Oh lolo lolo lolo À grosse force à Israël-Adesania, à il a montré franchement un, un grand niveau de combat. Le mec, il sait trop lolor mais le mec, il a une intelligence au combat. Elle est vraiment incroyable. Tu te rends compte, le mec, il n'arrête pas de changer de position. Des fois, il se met en gaucher, des fois, il se met en droitier. Tu lui dis, mais attends, mais t'es droitier ou gaucher Il dit, les deux, mon frère. Et il te frappe avec les deux mains. T'es là, hé, hey, hé. Hey. T'essayes de t'approcher, coup de pied. T'essayes de t'approcher, gamme dans la bouche. Hein Faut doser, hein En tout cas, grosse force au à tous les Africains qui étaient derrière Israël et Adesania, grosse force à tous ceux qui étaient derrière Israël et Adesania, peu importe d'où tu viens, hein, tu peux kiffer euh, le, le, le combattant africain, il n'y a, a pas de problème, hein, <rire> c'est pas chacun son combattant, c'est juste que là, bah excusez-moi, les Africains qui sont dans l'UFC, euh, franchement, ils euh, sont en train de, de, de performer là, hein Bah alors